Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir cinq business que tu peux lancer sur 2022. 5 business, tu vas voir, qui sont assez simples à mettre en place. Des business qui vont te permettre de rapporter de l'argent très rapidement. Et tu vas voir aussi que ce sont des business que je parle régulièrement sur cette chaîne YouTube pour déjà une partie d'entre eux, certains que j'ai déjà pu aborder aussi certaines vidéos, mais je vais te livrer, et c'est le petit teasing avant de balancer les génériques, et bien, deux business que je te recommande également, dont certains qui sont peu connus, mais que tu vas découvrir dans le cadre de cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où je te publie deux vidéos par semaine où je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle aussi de comment gagner de l'argent avec nos différentes activités, nos différents business. Donc je parle d'investissement locatif, je parle de sous-location, je parle de conciergerie, je parle aussi d'investissement en bourse bien évidemment puisque tout ça font partie de l'enrichissement personnel. Donc deux vidéos que je te livre chaque semaine, je t'invite et eh bien à t'abonner dès maintenant, tu découvriras un petit bouton s'abonner. Active la petite clochette comme ça tu seras notifié à chaque fois. Donc aujourd'hui 5 business sur lesquels et eh bien pour la plupart j'ai pu réaliser ou que je continue à réaliser aujourd'hui et 5 business que tu peux réellement lancer qui vont te permettre à toi aussi rapidement de dégager des revenus tous les mois. Alors on va commencer par le tout premier. Le tout premier, je parle énormément sur cette chaîne YouTube, c'est et eh bien monter un business Airbnb. Donc c'est quoi l'idée Et eh bien c'est tout simplement de repérer des appartements qui sont des appartements ou des villas ou des maisons qui sont disponibles à la location l'idée c'est de louer ces appartements ou ces villas et derrière de les relouer et eh bien sur airbnb donc c'est une opération relativement simple c'est à dire que l'idée c'est vraiment de générer des revenus grâce à ça donc on peut générer vraiment beaucoup d'argent en fonction de ce qu'on va réaliser en fonction des lieux aussi sur lesquels vous allez pouvoir aller vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement en france vous pouvez le faire aussi partout dans le monde moi je l'ai fait dans d'autres pays euh, comme on dirait je notamment euh, notamment en thaïlande donc c'est un, un business qui fonctionne très très bien vous pouvez gagner de l'argent très Très rapidement et l'idée c'est vraiment de louer un appartement ou une villa ou une maison peu importe de le louer sur plusieurs années, du coup, d'avoir un loyer bah, comme si vous étiez un locataire euh, traditionnel, mais derrière, c'est de le relouer sur Airbnb et donc de louer du coup à la nuitée. C'est un peu comme un grossiste qui achèterait, eh bien, je sais pas, un produit de consommation en quantité et qui revendrait derrière à la découpe, qui revendrait, eh bien, à l'unité. Bien évidemment, on gagne beaucoup plus d'argent à revendre à l'unité que si on vendait en quantité. C'est exactement le même principe. Là, on achète du coup, eh bien, plusieurs mois, plusieurs années, donc de location euh, d'un appartement, villa ou d'une propriété et derrière on reloue tout simplement à la nuitée et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de réaliser un business Airbnb, un business qui peut rapporter gros, hein, vraiment. On, peut, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois, donc c'est quand même pas rien. Euh, et en plus, c'est un business où on peut réellement démarrer de zéro ou presque, et c'est surtout qu'on n'a pas besoin des banques pour faire ce genre d'activité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et eh bien je t'invite à récupérer dès maintenant. Je t'ai préparé une petite formation où justement je t'explique tout ça dans la partie description. Je t'invite vraiment à récupérer cette formation. Et à découvrir eh qu'est-ce que c'est tout simplement que ce business. Donc, ça, c'était la première type de business que tu peux réaliser. Deuxième business, on reste toujours dans l'immobilier. Cette fois-ci, eh c'est, on va dire, tu vas devenir un concierge d'appartement. C'est-à-dire que tu vas tout simplement proposer tes services à des propriétaires qui auraient déjà déjà des appartements euh, sur Airbnb ou via, euh, via Booking, bien évidemment. Mais. C'est vrai que le terme qui définit plutôt bien le location de durée aujourd'hui, c'est Airbnb. Donc en gros, l'idée, c'est de trouver des propriétaires qui eh bien, sont déjà sur Airbnb et qui veulent pas s'occuper des entrées, des sorties, gérer les prix, gérer les ménages, gérer le linge. L'idée, c'est que ça soit toi qui t'en occupe grâce à ton activité. Et du coup, ça va te permettre très rapidement, tu vas voir, tu vas trouver très rapidement des propriétaires qui auront besoin de tes services, tu vas te mettre à disposition et tu vas facturer tout simplement tous les mois eh bien, des prestations de services pour les accompagner. Alors comment les trouver ces propriétaires Généralement, on réalise son site internet, on fait un petit peu de communication autour de ça, et ça permet, tu vas le voir, tu vas très vite être approché par des propriétaires qui ont besoin de tes services. Parce que bien évidemment, les propriétaires n'ont pas envie de s'occuper de toutes ces tâches-là, ils préfèrent déléguer ça à quelqu'un qui du coup va s'en occuper. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement tous les mois avoir leur rentrée d'argent, et que l'appartement, eh bien, euh, dégage du cash flow, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent euh, et qu'il gagne plus qu'un loyer classique s'il avait loué de manière classique. Donc, ça, c'est un deuxième business que tu peux réaliser qui est très facile. Tu peux rapidement mettre en place, c'est pareil, j'ai une formation gratuite que je t'ai préparée qui est disponible dans la partie description. Je t'invite à la récupérer et ça va te permettre et eh bien toi aussi de découvrir ce business beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur. On arrive maintenant au troisième type de business que tu peux réaliser, que j'ai réalisé un certain temps, qu'aujourd'hui je ne réalise plus, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et eh bien, c'est la location de voitures. Donc tout simplement, c'est eh bien tu as un véhicule, peut-être ton véhicule privé aujourd'hui, mais peut-être qu'à par la suite tu pourras avoir pour développer et eh bien ton parc ton parc tout simplement deux véhicules et eh bien c'est de louer tout simplement ton véhicule entre particuliers c'est-à-dire que tu vas utiliser des plateformes type Getaround ou type Wicar, il y en a d'autres aussi qui existent mais aujourd'hui ce sont les deux les plus populaires et ces applications vont te permettre de mettre ton véhicule à disposition sur les plateformes et un particulier va pouvoir tout simplement louer ton véhicule donc, j'ai dit location entre, entre particuliers, mais l'idée, si tu veux, c'est de construire un business autour de ça. Donc, au départ, ça va démarrer peut-être par ton véhicule personnel pour tester un petit peu le marché, voir un peu comment ça réagit. Et derrière, tu vas voir que très rapidement, tu vas te vite tenter comme moi, je l'ai fait à une époque, eh bien d'acheter plusieurs véhicules. Je suis monté, je crois, jusqu'à sept euh, véhicules euh, dans ce type d'activité. Euh, donc, c'est un business qui est relativement simple à mettre en place. Euh, C'est un business qui fonctionne plutôt le week-end, plutôt pendant les périodes scolaires là où finalement les gens ont besoin eh d'utiliser un véhicule, mais ça peut aussi fonctionner en semaine. C'est juste qu'en semaine, on va dire, le prix sera nettement plus euh, comment dirais-je nettement plus bas pour aller chercher des clients parce qu'il y aura forcément beaucoup moins de demandes sur la semaine, contrairement au week-end ou euh, aux différentes vacances. Mais tu peux ça peut être un business qui peut te rapporter à peu près, entre en fonction des villes, hein, bien évidemment, entre 250 et 400 euros par mois, ce qui est quand même pas rien. Et euh, bah, on peut très clairement euh, gagner de l'argent grâce à ça. Sert. Moi, je sais que quand je me suis lancé, Relancé dans le business quand je suis rentré en France. Bon, je vais pas re rentrer dans le détail, j'avais expliqué un petit peu mon parcours professionnel. Et eh bien, j'avais redémarré ce business là que j'ai fait pendant à peu près un an et demi, voire même deux ans. Euh, donc, c'est un business qui m'a permis très rapidement de regagner de l'argent. Donc, euh, j'avais mon véhicule personnel, j'ai racheté d'autres véhicules. Donc, au début, tu peux très bien, et eh bien, euh, je te le dis, hein, démarrer avec un simple véhicule classique très basique. Et après, moi, c'est vrai que j'avais réinvesti dans des véhicules d'occasion. Donc moi, je te recommande plutôt d'acheter des véhicules eh bien, qui ont entre 100 et 150 000 km des véhicules plutôt anciens, euh, que tu vas payer pas très très cher. Et l'idée, si tu veux, c'est de le revendre très rapidement. pour Derrière, et c'est un petit peu mon euh, comment dirais-je mon retour d'expérience que j'ai par rapport à ça, euh, par rapport à cette activité, pour pas te retrouver à devoir à, à, à affronter les différents frais qu'on peut connaître quand un véhicule commence à être un petit peu ancien. L'idée, c'est de le garder peut-être un ou deux ans et de le revendre très rapidement pour faire tourner tout simplement et eh bien son parc de véhicules. Hein, pas se retrouver à payer euh, des grosses réparations sur le véhicule, se retrouver peut-être à changer euh, eh bien, un train de pneus, voire deux, euh, éventuellement changer les plaquettes de frein, faire une vidange. Enfin, voilà un petit peu l'idée si tu veux avoir très peu de frais. Parce que le risque de ce business, c'est tout simplement les frais qui sont liés au véhicule. Hein, c'est un véhicule qui va se déprécier, c'est un véhicule qui va avoir, qui va forcément qui va falloir entretenir. Et donc ça, on ne le maîtrise pas trop. Donc l'idée, c'est euh, tout simplement de les garder pas très longtemps. Comme ça, du coup, tu fais le strict Nécessaire, tu refais un contrôle technique, tu revends le véhicule et tu en rachètes un nouveau. Et l'idée, c'est de faire un petit peu ça de manière régulière. Et tu peux espérer, comme je te le disais, des revenus entre 250 et 400 euros par mois euh, grâce à ce type d'activité. Donc ça, c'est un excellent moyen hein, pour euh, générer du business. On voit aussi que c'est un business qui peut se, euh, comment dirais-je, se cumuler avec les deux précédents que je t'expliquais. Hein, donc euh, le concierge d'appartement ou, et euh, eh bien, quand tu fais donc de la, un business autour d'Airbnb, tu peux très bien proposer la location de véhicules euh, à tes différents clients donc tu vois que c'est quand même quelque chose qui est assez euh, qu'on peut vite euh, comment dirais je organiser de sorte que et eh bien euh, bah un client qui a pris une de tes activités pour très bien les consommer euh, donc sur une autre de tes activités c'est tout à fait euh, tout à fait envisageable donc moi c'est quelque chose que je te préconise de faire effectivement au départ. Alors moi, pourquoi j'ai arrêté euh, Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'ai gagné beaucoup plus d'argent et eh bien en faisant euh, donc, ce que j'appelle un business Airbnb, c'est-à-dire eh en, en louant des appartements que je relouais derrière et en créant mon service, ma société de conciergerie d'appartements. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout non plus. Euh, J'aurais pu continuer. Hein. Je me suis longtemps posé la question. J'avais investi dans pas mal de véhicules que j'ai revendus par la suite, mais j'ai estimé que euh, je gagnais plus avec les autres activités. Donc tu sais, j'ai fait le principe du 20 80, j'ai tout simplement arrêté ceux où j'estimais que je gagnais pas assez pour au contraire me concentrer plus sur ceux où je sentais qu'il y avait un réel potentiel de développement. Mais on peut très bien vraiment construire un business autour de la location de véhicules, mais ça reste un métier où il faut être très prudent sur notamment les différents frais qu'il y a à supporter, parce que contrairement à un appartement qui ne va pas se déprécier, et eh bien un, un véhicule, on le sait, va se déprécier, c'est surtout qu'il faut l'entretenir beaucoup plus que si c'était un appartement quand on fait de l'immobilier. Donc voilà, c'est c'était donc la, le, le troisième business que je te recommande de faire. On arrive maintenant au quatrième et au cinquième. Donc là, ça va être deux business autour plutôt d'Internet. Donc là plutôt autour de, avec ton ordinateur, qu'est-ce que tu peux concrètement réaliser comme euh, type de business Bah tu as un quatrième business qui peut venir en plus, euh, bah, encore une fois se compléter avec euh, le premier et le deuxième que je viens de t'expliquer autour de l'immobilier, ça va être tout simplement de proposer des services eh d'assistants virtuels. Hein, tu peux très bien euh, aujourd'hui proposer tes services, euh, de nombreuses entreprises recherchent ce genre de choses et notamment bah, ceux qui font du Airbnb, hein, donc euh, des propriétaires d'appartements si tu fais de la conciergerie, voire toi-même si tu as ton... Ta propre société où tu fais un business Airbnb, eh bien, tu vas peut-être avoir besoin à un moment donné d'un assistant virtuel, tout simplement parce que eh aujourd'hui, l'assistant virtuel va te permettre de répondre à toutes les questions liées à ta clientèle. Je pense aussi à toutes les sociétés qui font du e-commerce ils ont forcément un service client. Et l'idée, si tu veux, c'est que, bah, il y a tout le temps un service client, 7 jours sur 7, qui puisse répondre aux différents emails, qui puisse répondre éventuellement au téléphone. Et ça, ça s'appelle un assistant virtuel. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Tu vas utiliser des, euh, des sites internet où tu vas pouvoir te référencer. Je pense notamment à, à 5 euroscom Il n'y a pas que, hein, il, y a, il y a vraiment d'autres sites web où tu peux euh, t'inscrire en ligne et proposer, donc, tes prestations de service. Et l'idée, eh bien, c'est donc d'assister euh, des entreprises en réalisant leurs service client. Donc, euh, bah, Notamment les, tout, tout ce qui est Airbnb, bien évidemment, mais pas uniquement, ça va être aussi, eh bien, comme je te le disais, des services de e-commerce, voire des sociétés beaucoup plus grosses qui auront besoin de compléter leurs services client Donc, assistant virtuel, excellent business que tu peux démarrer très rapidement derrière ton ordinateur. Il suffit juste que tu, te, tout simplement, t'ouvres un compte sur des sites comme, comme, comme 5euros.com ou d'autres sites internet où tu peux proposer tes différents, tes différents services ou bien aussi, pourquoi pas, créer ton propre site internet. et pourquoi pas eh bien, faire un petit peu de communication de Google Ads notamment pour te faire connaître et euh, tu vas voir que tu vas très vite euh, eh rentrer des clients qui vont être assez fidèles et qui vont renouveler leurs services euh, auprès de ton, de ton activité. Donc ça, c'est vraiment un business que tu peux réaliser, il y a une très forte demande là-dessus de plus en plus et en plus ce qui est top, c'est que tu peux réaliser ce business partout dans le monde donc euh, en plus tu peux voyager et réaliser ce type d'activité. On arrive maintenant au dernier business, au cinquième. Celui-ci, ça va plutôt être autour de YouTube. L'idée, c'est que tu sois éditeur eh bien, de vidéos YouTube. Et ça, c'est assez simple à mettre en place. Tu vas voir qu'en plus, tu ne vas pas faire grand-chose dans cette histoire. Tout simplement, que l'idée, ça va être de contacter et de trouver des YouTubeurs bah, comme moi, par exemple, qui réalise mes, mes vidéos. Tu vas les contacter via la rubrique « À propos ». Tu sais, tu as toujours un onglet « À propos ». Et là, dans l'onglet « À propos », il y a toujours l'email eh du YouTubeur Et là, l'idée, c'est que tu vas les approcher, tout simplement, en leur proposant tes services, en leur disant que voilà tu es capable eh bien, donc, de réaliser leur montage de leurs vidéos, tu es capable de réaliser les petites vignettes. Les vignettes sont très importantes pour obtenir un maximum de clics sur peut-être sur les différentes vidéos. Et l'idée, c'est que tu proposes au départ des tarifs plutôt attractifs pour essayer de constituer eh bien tes clients et puis par la suite, tu vas pouvoir un petit peu peut-être augmenter tes prix en fonction des prestations que tu vas réaliser. Alors l'idée, c'est que ce soit pas toi qui les réalise ces prestations hein, parce que peut-être tu as aucune connaissance et que tu sais pas le faire. Tout simplement, et eh bien l'idée, c'est d'aller trouver des prestataires sur 5euros.com notamment ou aussi eh bien sur des sites comme Fiverr, Upwork qui sont des sociétés, qui sont des plateformes et qui mettent à disposition des personnes qui eh bien, font ce genre de choses. D'accord Donc, si par exemple, tu trouves quelqu'un qui réalise les vignettes et le montage d'une vidéo, je sais pas, par exemple, pour 20 ou 30 euros, eh bien, toi, rien ne t'empêche de revendre cette prestation 50 euros et du coup, bah, tu vas gagner de l'argent. Donc, en plus de ça, ce qui est top, c'est que c'est complètement scalable, c'est-à-dire que bah, tout simplement, tu as juste à aller chercher de nouveaux clients et tu sais que derrière, tu auras de toute manière la main d'œuvre, tu auras les personnes qui vont pouvoir réaliser ce genre de choses et ce ne sera pas toi qui va le faire. Peut-être que tu n'as aucune connaissance. Et l'idée, c'est vraiment de développer un, un gros business parce qu'à un moment donné, cette activité est chronophage, hein. c'est-à-dire monter des vidéos, faire les vignettes, etc. Ça prend du temps. Et l'idée, si tu veux vraiment bah, développer un business autour de ça et gagner de l'argent rapidement en mode passif, bah, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de t'appuyer sur toutes ces, toutes ces personnes qui sont disponibles. Il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Euh, sur les différentes plateformes que j'ai pu te donner et toi au contraire, c'est de réaliser ta mission de prospection, pourquoi pas même monter ton propre site web pour te faire connaître un petit peu et l'idée, eh c'est de contacter tous ces influenceurs et de leur proposer tes services euh, et tout simplement bah, prendre ta marge sur les différents prestataires que tu as pu trouver. Donc, tu vois que c'est assez simple, hein, euh, complètement scalable, donc tu peux vraiment développer ça de manière assez importante, de faire un bon business euh, qui va rapporter euh, quand même pas mal d'argent tous les mois. Et on voit que, bah, mine de rien, alors tu vas peut-être me dire aussi que, bah oui, mais pourquoi euh, dans ces cas-là, ces personnes qui proposent ces services ne le font pas eux-mêmes, hein, c'est toujours le même, le même principe, toujours la même, euh, la même réflexion qui revient régulièrement. Dis-toi bien une chose, hein, et c'est ce qui viendra conclure eh bien, cette vidéo, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Hein, tout le monde ne fait pas euh, ce que toi tu veux faire. C'est pas parce que toi ça te paraît simple de mettre en place, c'est pas parce que toi tu te dis, bah moi je vais le faire, pourquoi lui il ne le ferait pas euh, Par exemple, je pense à un business autour d'Airbnb, faire de la sous-location, c'est-à-dire louer des appartements pour les relouer, tu vas te dire pourquoi le propriétaire le ferait pas? Tout simplement parce qu'il veut pas le faire. Tout simplement parce qu'il a pas envie de s'embêter avec ça. Tout simplement parce que lui, il veut se contenter juste de louer son appartement et il veut pas s'occuper du reste. D'accord? À chacun son métier, à chacun et eh bien euh, ses opportunités. Et pareil pour ceux qui réalisent aujourd'hui des montages de, vid de vidéos, qui font des vignettes, etc. C'est leur métier, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ce, se sont orientés vers ça. Mais toi, ton business model est différent. C'est-à-dire que tu utilises plutôt ces prestataires qui eux-mêmes n'ont pas le temps. Tu sais, il y a aussi une notion de temps qui est super importante parce que plus le business est un petit peu plus complexe, plus ça demande de temps et donc forcément, il y a des personnes qui ne veulent pas s'embêter avec tout ça et qui veulent de la simplicité, qui veulent pas perdre de temps parce qu'ils sont déjà occupés peut-être sur d'autres activités qu'ils sont en train de réaliser ou peut-être qu'ils sont salariés. Alors que toi, au contraire, justement, tu vas apporter ta valeur ajoutée grâce eh bien, à la prospection, grâce au marketing et grâce peut-être à le fait que ça soit un peu plus complexe à mettre en place. Et donc, c'est là où toi, justement, tu réalises ta valeur ajoutée. Hein, c'est toujours la même histoire. Euh, tu sais pourquoi un grossiste, aujourd'hui, ne revend pas en direct des produits, tout simplement parce qu'il ne veut pas s'embêter à revendre à l'unité. D'accord Lui, il veut plutôt revendre en quantité. Il veut acheter en quantité et revendre en quantité. Pareil pour un détaillant, pourquoi lui, il fait plutôt à l'unité Parce que c'est là où il apporte sa valeur ajoutée. Il achète des produits et derrière il les revend l'unité en apportant sa valeur ajoutée. Chaque business a sa particularité, chaque business demande du temps, euh, demande. Bah, de la valeur ajoutée, et c'est là où on réalise donc du coup notre plus-value, c'est là où on réalise notre marge commerciale, c'est en allant chercher cette valeur ajoutée, et ça convient pas à tout le monde. Donc comprends bien que c'est pas parce que tu vas exploiter un logement par exemple pour faire du Airbnb, ou tu vas exploiter un prestataire qui réalise telle ou telle chose, que pourquoi il le ferait pas lui-même Tout simplement parce qu'il ne veut pas le faire, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de le faire, et tout simplement parce que lui préfère se focaliser là-dessus, peut-être si ça ne lui plaît pas. Hein donc, euh, Enlève-toi ça de la tête, il en faut pour tout le monde et c'est pour ça que le business est juste top parce que tu peux vraiment aujourd'hui construire des activités Très facilement, grâce à toutes les applications qui sont disponibles sur Internet, on est vraiment dans une très belle euh, euh, très belle période. Euh, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces applications qui nous facilitent aujourd'hui notre travail et qui nous permettent d'entreprendre très rapidement. Hein. Tu peux vraiment lancer aujourd'hui un business très facilement et ces cinq techniques, ces cinq méthodes, ces cinq business que je t'ai proposés aujourd'hui dans cette vidéo, je pense qu'elles peuvent vraiment te permettre à toi aussi de te lancer dans l'entrepreneuriat de manière relativement facile et rapide. On a terminé. Hésite pas à commenter, n'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu, voilà, si cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à la partager aussi cette vidéo, comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, ciao, à très vite